Ok, bonjour à tous. Deuxième vidéo euh, sur euh, Shutterpoint. On en sait un petit peu plus euh, avec une communication, une transmission qui a eu lieu euh, hier. Elle nous présente euh, plusieurs points, euh, notamment les portées, euh, les déplacements et euh, ça va également nous expliquer euh, le système euh, d'activation. Qui est assez déstabilisant, je dois quand même le reconnaître, et puis euh, l'utilisation euh, de la force. On va euh, donc commencer avec euh, cette notion euh, de déplacement. Donc au niveau du déplacement, on va utiliser sensiblement euh, des réglettes du même type que Star Wars Légion. Si ce n'est qu'elles sont au nombre de 2. Il y a une grande réglette qui va permettre de faire des mouvements dits classiques et une petite réglette qui euh, permet de faire euh, une forme de comment dire de, de dash. Euh, donc ils appellent ça euh, se précipiter, eux. Euh, et mais également grimper. Donc euh, là de ce côté-là je suis un peu perplexe parce que je trouve que la plus petite pour grimper, euh, j'ai pas les détails, peut-être que certains les ont. Je ne doute pas que certains les aient déjà. Euh, mais on ne les a pas dans l'article, donc euh, ça ne sert à rien d'en dire plus. Euh, cette petite réglette qui sert à monter, je la trouve un peu petite, et je m'inquiète un petit peu pour les déplacements, mais on verra quand ils aborderont euh, le sujet de façon officielle. Voilà. Euh, au niveau des autres réglettes, euh, elles sont au nombre de 5, il euh, y en a euh, déjà euh, 4 qui sont gradués euh, de 2, euh, 2, 3, 4 et 5 alors il n'y a pas de réglette de 1 parce qu'en fait on va se servir de l'épaisseur de ces réglettes là pour mesurer la distance 1 voilà euh, c'est cohérent, c'est une bonne économie ça sert à rien de multiplier le matériel sur la table euh, c'est très encombrant et euh, voilà je pense que c'est un très bon choix d'avoir fait comme ça et puis une dernière réglette qui est euh, la réglette euh, dite de force, euh, de poussée. C'est la réglette de poussée. Et qui permet elle aussi euh, de faire, en fait, euh, de définir cette, cette mesure. Voilà au niveau euh, des, euh, des réglettes. On sait qu'on aura par activation euh, deux actions à faire pour le personnage. Euh, au niveau des actions qui ont été citées, il y aura donc se déplacer. Se déplacer qui comprend le déplacement classique, mais également donc la fameuse notion de se précipiter, on n'a pas beaucoup de détails sur se précipiter, mais voilà, et puis donc grimper, et donc là on utiliserait la petite réglette pour se ce faire. C'est pour ça que je compare avec le dash, parce que je pense que c'est comme une charge en fait, mais officiellement on n'en sait pas plus. Euh, on aura le focus, donc euh, la prochaine attaque on va euh, gagner un dé, intéressant, on a le combat dit classique où bah, on va pouvoir effectuer une attaque, on a la capacité qui va permettre à l'unité de déclencher une capacité qu'elle contient sur sa carte on va avoir récupéré donc ça aussi c'est quand même assez euh, nouveau dans la façon dont on joue à Star Wars aujourd'hui dans les jeux qui sont proposés par Star Wars puisqu'on aura la possibilité de se soigner soit ou un autre personnage qui serait à portée d'eux et puis, euh, on aura la possibilité de se mettre à couvert. Euh, voilà, et on va gagner un, un, un jeton, du coup, hein, qui s'appelle le jeton Hunker, euh, euh, pour améliorer euh, sa défense contre les attaques à distance. Voilà. Donc ça, euh, c'est la liste de, des actions. Donc on, on voit que pour l'instant... Euh, on est vraiment sur un jeu nerveux, il hein. euh, y a des gens qui avaient comparé ça à euh, un jeu d'échec, euh, c'est vrai que là on est sur euh, un ensemble de capacités qui sont assez restreintes, Alors après, est-ce que ça va faire comme pour Star Wars Légion, et puis que ça va ça va gonfler bon, De toute façon, on a les capacités euh, qui vont euh, qui vont gonfler la chose, puisque j'imagine qu'en fonction fait, du personnage, les capacités sont différentes, et que ça va nous offrir de la diversité. Euh, au niveau euh, de euh, l'activation, au niveau de l'activation, euh, on nous explique que euh, les Unit Order Cards, ce sont les cartes en fait euh, que l'on va euh, piocher comme un peu les tokens euh, dans, dans Star Wars Légion, à ceci près que, euh, il n'y a aucune maîtrise euh, dans le jeu, a posteriori, il n'y a aucune maîtrise de l'activation dans le jeu. C'est-à-dire qu'on part du principe que voilà, vous n'étiez pas prêt à vous faire attaquer, patati patata, dans le feu de l'action, patati patata. Et donc on veut un généreux patati patata. Je pense que moi euh, ils n'ont pas voulu alourdir les règles. Et donc bah c'est simple, vous prenez en fait ces unit order cards et vous les brassez, vous les mélangez et euh, vous tirez au hasard votre activation. Euh, c'est un peu court, jeune homme, <rire> me direz-vous. Euh, on aura quand même euh, la possibilité euh, de faire euh, une mise en réserve d'une carte, notamment avec des pouvoirs de la force et donc pour ce faire en fait vous allez prendre la carte la mettre de côté et euh, vous pourrez la jouer la prochaine fois partant du principe que dans cette fameuse réserve vous ne pouvez avoir qu'une seule carte donc c'est pas foufou non plus et puis sinon vous avez la fameuse shutterpoint carte qui sera euh, un nombre qui n'est pas défini dans votre deck et qui est en fait euh, un, un joker et qui va vous permettre de choisir en fait quelle est l'unité que vous activez. Voilà. Euh, donc voilà. Pour l'instant, ça reste assez simple. J'imagine qu'en utilisant une chatter, pas une carte, euh, on pourra activer la figurine que l'on veut. Puis ensuite, si on tire sa carte, on peut l'activer. Donc ça fait une double activation. Ça c'est assez intéressant. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, ça peut être déstabilisant parce que euh, le jeu de Star Wars Legion, par exemple, il faut pas le comparer, on, peut, on est sur ma page, on le compare, euh, c'était devenu un art, l'art de d'activer de, de, les choses et la chronologie d'activation était vraiment devenue un art. Je pense que là, on est sur un jeu euh, qui euh, donne beaucoup plus la place à l'aléatoire euh, et donc alors eux ils partent du principe que c'est ouais mais c'est fun parce que ça reflète plus la réalité d'un conflit. Voilà, il faut voir si ça va euh, attirer euh, des core gamers qui sont eux très attachés à l'exactitude des choses, à l'exactitude de leur activation et euh, bah voilà, c'est systématiquement sur du pile ou face. Et puis qu'à la fin d'une partie, bah alors bien sûr, il y a la possibilité de faire la réserve. Hein mais si à la fin d'une partie on a perdu parce qu'on n'a pas pioché dans l'ordre qui était plus ou moins efficient puis qu'on s'est fait paradoxalement rouler dessus parce que ben sur ce coup-là on n'a pas eu une bonne pioche un peu un peu, un peu peu chiant enfin. mais il est urgent de ne pas se presser et bien entendu on laisse la chance au jeu et on le testera quand euh, on l'aura euh, tardivement au niveau euh, de la force sur la carte, il y a plusieurs informations. Il euh, y a les SP qui permettent de définir la constitution de votre liste d'armée. J'ai pas fait de vidéo sur les listes d'armée parce qu'il y en a euh, déjà de fait. Et puis quand je fais de la redite, bah on me le dit. Donc euh, si vous voulez vraiment une vidéo sur euh, la constitution d'armée, dites-le moi. Euh, mais euh, je peux vous en mettre une en lien sous la vidéo là qui est euh, très très bien faite la grotte de je ne sais plus quoi, euh, excuse-moi euh, d'avoir, ne euh, pas avoir retenu le nom de ta page, mais ta vidéo était très bien faite, donc je vais la mettre en lien, sous cette vidéo-là, parce que franchement, c'est synthétique, c'est clair, et euh, c'est super top. Et donc, euh, la, force, bah, la force, ça va être <coughs> des pions de force, qu'on va capitaliser, en fonction, notamment, de notre chef d'équipe, parce que apparemment la force sera quand même assez, euh, comment dire, restreinte. Euh, des personnages comme Asoka, tout ça, ils vont avoir la force, mais ils en auront moins. Euh... Enfin, ouais, c'est quand même pas euh, quelque chose qui sera euh, à profusion sur la table. Et donc avec la force, eh ben, euh, on aura euh, notamment euh, la possibilité euh, bah, de placer ces fameuses euh, cartes d'ordre en réserve. Voilà. Euh, même si on n'a le droit de le faire qu'une fois euh, enfin d'en avoir qu'une c'est pas une fois, c'est d'en avoir qu'une il faudra quand même utiliser un pion de force et puis ben ça permet également de déclencher des capacités spéciales comme par exemple le, le force jump de de Anakin Skywalker et euh, il va consommer du coup un pion de force pour le faire là où c'est pas clair euh, volontairement <rire> c'est que on ne sait pas officiellement euh, euh, comment cette réserve de, de force se reconstitue. Est-ce que, euh, est que euh, on l'a au début de la partie, et puis bah, par exemple pour Anakin, bah, on a quatre pions de force et puis on doit les maintenir jusqu'à la fin de la partie. Ou est-ce que ça se régénère officiellement Ça n'est pas dit dans l'article. Voilà, j'en ai fini euh, de euh, cette seconde vidéo euh, sur Shutterpoint. Euh, Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la constitution euh, des listes, bien que ce suite été déjà fait par des gens et bien fait, je peux, si vous voulez, euh, vous la proposer, histoire que la proposition euh, Shutterpoint ne prenne pas de retard et puis qu'on soit à trois vidéos de présentation comme il y a trois articles euh, sur la page euh, d'Atomic Mass Game puisque je m'attache à suivre la chronologie euh, qui est proposée par euh, l'éditeur du jeu. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout euh, des bons jeux. Ben, parce que oui, j'en ai pas parlé, mais euh, ben, là aussi, il hein, y a des dés qui seront utilisés pour l'attaque et des dés qui seront utilisés pour la défense et que ce ne sont pas les mêmes Mais je vous le donne en mille. Ils ressemblent quand même furieusement à des jeux que vous connaissez déjà. Allez, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à partager. À très bientôt.